Comment une réforme qui est pourtant massive sur le plan constitutionnel a pu avoir si peu de conséquences structurelles sur la Ve République C'est ce dont on va parler aujourd'hui en parlant de la réforme du 23 juillet 2008. Tout d'abord, bonjour à tous, petit point sur la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Euh, tout simplement parce que l'ancien était très compliqué à mettre en place en post-production, euh, donc j'espère pouvoir sortir des vidéos un peu plus souvent en y mettant un peu moins de temps pour les sortir. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce changement de décor ne vous déplaît pas et on peut passer directement à la réforme de 2008. Parlons d'abord de 2007. En 2007, il y a une élection présidentielle qui a lieu, puis des élections législatives. Cette élection présidentielle, elle voit élu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dans son programme, a tout un tas euh, de euh, promesses qui nécessitent forcément une réforme de la Constitution. Il y a notamment le fait que 10% des électeurs pourraient choisir de euh, proposer un projet de loi, ça c'est quelque chose qui oblige une révision de la Constitution, ou par exemple le fait qu'on euh, limite le mandat du président de la République à deux mandats consécutifs, euh, donc finalement 10 ans de mandat, voilà, donc ça ce sont des choses qui nécessitent forcément une révision de la constitution, et ça justement, Nicolas Sarkozy s'y prépare, puisque dès juillet 2007, il met en place un comité sur la révision constitutionnelle qui aura lieu l'année suivante. Et donc le 23 juillet 2008, entre en vigueur cette réforme constitutionnelle qui va avoir un impact massif sur toute la Constitution, puisque c'est presque la moitié des articles qui sont soit modifiés, soit retirés, euh, soit même des articles qui sont ajoutés, vraiment, c'est une réforme massive, et donc on va d'abord s'intéresser à son contenu. Pour ça, je vais utiliser mes notes. La logique globale de cette réforme, c'est un rééquilibrage de la Ve République. Le but, ça va être de réduire les pouvoirs de l'exécutif et puis de remettre en avant les pouvoirs du législatif, certes, mais aussi remettre de nouveaux pouvoirs dans certaines autres institutions, certains autres organes. On va commencer par les limites au pouvoir de l'exécutif. Par exemple, on va limiter donc le nombre de mandats du président de la République à deux consécutifs, c'est l'article 6 de la Constitution. Maintenant, le gouvernement doit aussi Prévenir l'Assemblée en cas d'intervention à l'étranger, ça c'est l'article 35, il n'y était pas obligé avant. Et enfin, l'article 49.3, le 49 alinéa 3, vous savez, le fait qu'on puisse forcer un vote, eh bien, euh, c'est utilisable maintenant qu'une seule fois par session parlementaire, hors projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une modification de l'article 49 alinéa 3. Mais en plus de ces limites au pouvoir exécutif, on a aussi une augmentation des pouvoirs du législatif, le pouvoir des assemblées. Les commissions parlementaires maintenant ont un droit de veto sur les nominations faites par le président, ce sont les articles 13 et 56. Les assemblées fixent elles-mêmes l'ordre du jour, avant c'était le gouvernement qui fixait l'ordre du jour des assemblées, ça c'est l'article 48. Il y a maintenant des droits spécifiques à l'opposition euh, dans ce cadre là, des droits spécifiques donc pour les groupes parlementaires, et puis euh, les présidents des assemblées peuvent déclarer irrecevable un projet de loi qui empiéterait trop sur le domaine de la loi. Ça, c'est l'article 41 de la Constitution. Mais le législatif n'est pas le seul à être modifié. Il y a par exemple un ajout notable dans l'article 11 de la Constitution, qui parle justement des référendums légaux. Et bien, dans ces référendums, maintenant, il y a ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que maintenant, si on réunit un certain nombre de parlementaires, ces parlementaires peuvent proposer en pétition un projet de loi, enfin une proposition de loi. Cette proposition de loi doit, euh, sous neuf mois, être euh, signée par 10% des électeurs. Puis euh, cette pétition euh, revient aux assemblées qui peuvent décider si un référendum ou non est mis en place. En réalité, ce qui se passe là, c'est donc qu'on a euh, une intervention populaire potentiellement directe qui a lieu dans le pouvoir législatif. C'est un nouveau pouvoir, complètement neuf, donc ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'autres organes de contrôle sont modifiés, euh, notamment le Conseil constitutionnel qui désormais peut être saisi par les citoyens en justice, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, ce sont les articles 61-1 et 62 de la Constitution. Il peut émettre des avis publics en cas d'application des pouvoirs exceptionnels du président de la République, ça c'est l'article 16 de la Constitution, avant il n'y avait pas d'avis pendant les pouvoirs exceptionnels, c'était uniquement au bout d'un certain délai. La Cour des Comptes aussi est modifiée, puisqu'elle établit maintenant des, pouvoirs, des rapports publics qui vont euh, pouvoir être utilisés par les assemblées pour contrôler l'action du gouvernement, ça c'est l'article 47-2 de la Constitution. Il y a aussi la création du défenseur des droits, le défenseur des droits euh, c'est euh, une personne qui va se charger surtout euh, de ce qui est droit de l'homme, euh, donc ce, le respect des droits de l'homme. Euh, tout justiciable, tout citoyen qui pense être atteint sur ce point peut saisir le défenseur des droits. C'est l'article 71-1 de la Constitution. On a aussi le Conseil Supérieur de la Magistrature, le CSM, qui n'a plus pour président le président de la République, euh, ce qui était quand même un problème de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif. Euh, désormais, il peut aussi être saisi euh, en disciplinaire par les justiciables, Ce n'était pas le cas avant, avant c'était uniquement euh, en disciplinaire par euh, les euh, personnes du Conseil de, de la Magistrature. Et ça, c'est l'article 65 de la Constitution. Et enfin, on a le Conseil économique et social qui change de nom, qui devient aussi environnemental, ça devient le CESE, Conseil économique, social et environnemental, euh, qui euh, désormais donne des avis sur tous les textes euh, sur euh, l'environnement, et en plus, peut être saisi via pétition. Ça, c'est les articles 69, 70 et 71 de la Constitution. De manière globale, c'est un espèce de renforcement qui a lieu des euh, contre-pouvoirs à l'exécutif. Euh, c'est une réforme qui est quand même assez massive, puisque justement, elle va renforcer tout un tas de contre-pouvoirs, pas uniquement euh, ceux dont je vous ai parlé là, mais vraiment tout un tas de contre-pouvoirs différents, des organes qui euh, vont du Parlement jusque justement au Conseil euh, économique, social, environnemental. Donc c'est quand même une réforme qui va plutôt dans le sens d'un du, rééquilibrage. Mais il y a quand même des éléments qui vont plutôt contre, et on va voir que ça a joué notamment dans l'adoption de euh, cette réforme. Le 21 juillet 2008, après examen des assemblées et euh, le fait de la réunion en congrès à la suite de l'article 89 de la Constitution, euh, au moment de voter pour ce projet, on a les trois cinquièmes de l'assemblée qui se réunissent pour voter pour, plus une voix. En fait, ce projet a été adopté à une voix près. Et donc la question, c'est, avec un rééquilibrage qui est quand même demandé depuis euh, des dizaines d'années, comment c'est possible que ça ne passe qu'à une seule voix Et bien en fait c'est tout à fait logique, on va voir pourquoi maintenant. Au congrès, on a par exemple Marie-Georges Buffet, qui est alors députée, qui parle de maigre redistribution des pouvoirs. Pour elle, la réforme en fait ne va pas assez loin. Pour Guy Fischer, c'est pareil, c'est même pire. Et puis euh, Arnaud Montebourg, député, considère que les droits de l'opposition ne sont pas assez garantis par cette nouvelle réforme. En bref, l'opposition parlementaire de gauche trouve que cette réforme ne va pas du tout assez loin dans le rééquilibrage des pouvoirs. Et puis le point qui bloque le plus, c'est cette histoire de réunion en congrès du parlement à la demande du président de la République. C'est la modification en fait de l'article 18 de la Constitution. Nous on l'a vu déjà en place pas mal de fois, puisque cette réunion en congrès, elle a lieu assez régulièrement depuis qu'elle a été mise en place. En fait, avec ce nouvel article, le président de la République peut décider de réunir ses assemblées en congrès, enfin les assemblées de la République française en congrès, de faire une déclaration sans qu'il y ait débat ni vote. C'est quelque chose qui est très mal vu au niveau de la séparation des pouvoirs. Pour une raison toute simple, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un discours de politique générale. Euh, C'est-à-dire que, euh, normalement, quand un premier ministre est nommé par le président de la République, il va devant une assemblée, il va l'avoir, il fait un discours de politique générale, et ensuite, les députés ou les sénateurs vont devoir voter sur euh, leur adhésion ou pas à ce discours, qui va donc donner ou non la confiance de l'Assemblée au gouvernement. Là justement, le fait que ce soit sans débat euh, ni vote de la part de, des assemblées, en l'occurrence réunies en congrès, euh, ça fait finalement une espèce de doublon par rapport au discours de politique générale, et en fait, c'est surtout vu comme une espèce d'artifice de communication du président de la République, et pas du tout euh, comme euh, une, une histoire de rééquilibrage des pouvoirs, que c'est absolument pas, en fait. Pour l'opposition de gauche, en fait, tout simplement, cette modification de la Constitution dans l'article 18, c'est quelque chose qui pose problème au niveau de la séparation des pouvoirs, mais en plus, ce qui va aussi jouer sur le, le vote contre cette réforme, c'est qu'il y a tout un tas de réformes qui étaient prévues potentiellement dans le comité Baladur, qui n'ont finalement pas été retenues, et qui auraient peut-être suscité une adhésion un peu plus forte que le projet qui a été pr tel qu'il a été présenté. Par exemple, on a la modification du mode d'élection des sénateurs. Quelque chose auquel tout le monde essaye un petit peu de s'attaquer, mais où à chaque fois ça ne passe pas. Donc la réforme du mode d'élection des sénateurs, c'est quelque chose qui est abandonné, il y a aussi, euh, par exemple, l'introduction de proportionnels pour les élections législatives. C'est quelque chose qui aurait peut-être pu justement euh, aller un petit peu au-delà euh, du, du cercle des, des, des véritables votants pour le projet, mais euh, finalement ça n'a pas été pris, donc c'est aussi sur euh, ces refus de quelques modifications euh, que l'opposition va s'appuyer pour justifier son vote contre. Il n'empêche qu'au final, cette réforme, elle est adoptée le 23 juillet 2008, elle est mise en place. Et aujourd'hui, bah, ça fait un petit peu dix ans qu'elle est mise en place, donc il serait peut-être temps de faire une espèce de bilan. Alors en effet, il y a eu un petit rééquilibrage des pouvoirs quand même, puisque le fait par exemple pour les assemblées de choisir leur ordre du jour, c'est quelque chose qui vraiment va à l'encontre du pouvoir gouvernemental, et euh, qui peut donner d'assez de, de, bonnes surprises. Par exemple, c'est le cas des niches parlementaires, c'est le fait par exemple que certains groupes d'opposition puissent choisir pendant une journée de euh, quels sujets vont être abordés, euh, quels projets de loi euh, vont être mis en place, enfin vraiment, euh, sur euh, une journée, euh, une, un groupe parlementaire peut choisir euh, ce qui va euh, être discuté dans l'Assemblée, ce qui est quand même quelque chose de nouveau et euh, qui est vraiment louable. Euh, D'autres choses sont vraiment intéressantes, par exemple la question prioritaire de constitutionnalité, qui a beaucoup beaucoup servi, et qui vraiment euh, est euh, assez intéressant d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue citoyen, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qui, vraiment, euh, ont été des améliorations notables. Mais, d'un point de vue fondamental, la Constitution n'a pas changé avec ce, cette réforme-là. On peut même dire que, en fait, les craintes qu'il y avait chez les sénateurs et les députés qui ont voté contre cette réforme, eh bien, euh, se sont avérées tout à fait légitimes, puisque, aujourd'hui, ce, ce dont on entend surtout parler dans l'application de euh, cette réforme constitutionnelle, c'est justement la réunion en congrès des assemblées pour faire un discours euh, selon les présidents ça va être tous les ans ou lors d'occasions spéciales. Euh, donc sans débat et sans vote, euh, donc une, une augmentation vraiment euh, significative notamment de la communication du président de la république et de l'exécutif de manière générale donc c'est quelque chose qui euh, aussi euh, est à nuancer il y a un petit rééquilibrage des pouvoirs mais euh, est-ce que c'est un rééquilibrage conséquent Pas vraiment. Ce qui est fou avec cette réforme, c'est de s'apercevoir que finalement, dans les deux dernières vidéos, j'ai parlé de réformes qui sont vraiment quantitativement très faibles. C'est un article à chaque fois de la Constitution qui est modifié. En 2000, le quinquennat, et en 62, le suffrage universel direct pour le Président de la République. Ces deux réformes ont eu plus d'effets chacune que la réforme de 2008. Et finalement, c'est assez impressionnant de voir la différence entre, d'un côté, le quantitatif, c'est-à-dire la quantité d'articles qui est modifiée, la quantité de texte qui est modifié, et le qualitatif, c'est-à-dire les effets structurels, les vrais effets qu'il y a sur la République. Et on peut vraiment s'apercevoir de, de l'espèce de contraste qu'il y a entre cette réforme et les deux précédentes que je vous ai présentées. En attendant, c'en euh, est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à la partager à ceux qui en auraient l'utilité. Et puis, moi, je vous retrouve peut-être bientôt. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.